Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais parler des preuves de l'existence de Dieu Donc je vais commenter un de mes albums sur Facebook Donc euh, là voilà, je, je suis sur mon, sur mon compte Facebook Alors en ce qui concerne la création de l'univers et de l'homme euh, Je vous renvoie aux deux premiers chapitres du livre de la Genèse qui, du, Enfin... On a, une, on a des explications, on a, on a le, le déroulé de, cette, de, ces, de ces créations. Euh, donc, et bien évidemment, l'homme ne descend pas du singe. Hein. Euh, alors euh, donc Première preuve de l'existence de Dieu, c'est que l'univers existe. Dieu créa l'univers. Et euh, effectivement, rien, rien ne peut naître de rien. Donc il y a bien une cause première. Cette cause première, c'est Dieu. Alors, je vous invite à, à regarder euh, deux vidéos de, de la chaîne Marie de Nazareth, Certitude de l'existence de Dieu et Démonstration de l'existence de Dieu et Raison de Croire. Je vous mettrai le, le lien. Euh, ce sont des vidéos euh, remarquables, vraiment euh, excellentes. Et qui, j'espère, si vous êtes euh, athée ou agnostique, finira de vous convaincre. Donc, Dieu créa l'univers. Il y a un ordre et une harmonie euh, sous-jacent à l'univers. Et euh, c'est tout simplement prodigieux, merveilleux. Tout est parfaitement pensé. Et, euh, euh, nous avons aussi une planète vivable. Et euh, je vous laisse calculer la probabilité... Euh, pour que la vie et la conscience puissent surgir sans une intention créatrice. En fait, c'est mathématiquement impossible. Donc, Dieu a créé notre planète vivable, il a créé la nature, il a créé les animaux, il a créé l'homme et la conscience... Et Dieu euh, a envoyé Jésus-Christ, hein, son Fils unique, pour nous montrer la voie, la vérité et la vie. Donc en fait, seul Jésus-Christ, dans toute l'histoire de, de l'humanité, seul, seul euh, Jésus-Christ, qui est un homme-dieu, qui est euh, Dieu fait homme, Jésus-Christ a dit, je suis la vérité, la voie et la vie. Et aucun autre... Euh, mortel, aucun autre homme n'a dit je suis la vérité, la voie et la vie. Donc voilà, les choses sont, même historiquement, les choses sont claires, si j'ose dire. Jésus-Christ est Dieu, c'est lui qui nous, montre la, qui, nous, qui nous révèle la vérité, qui nous montre la voie, qui nous donne la vie. Alors une autre preuve de l'existence de Dieu, c'est le Saint-Suaire de Turin, là je vous, je vous laisse faire vos propres recherches. Hein. Euh, aussi, euh, une autre preuve de l'existence de Dieu, c'est les, les apparitions mariales. Là aussi, je vous laisse faire vos, vos, vos recherches, hein, mais il faut savoir que, euh, que Marie est apparue euh, plusieurs fois en France euh, au 19 e siècle. Et elle a tracé un M. Le M de Marie, la première lettre de son nom, euh, à travers cinq apparitions dans notre pays, ce qui, qui n'est pas euh, anodin, hein, c'est clairement un signe de, de sa présence. Euh, Marie est la patronne principale de la France, le, le royaume de France lui a été consacré par Louis XIII en 1638. Et il va euh, aussi le pays lui, lui a été consacré par le maréchal Pétain euh, en 1943, mais il va falloir que le roi de France euh, non seulement euh, reconsacre la France à, à Marie, mais aussi au Sacré-Cœur de Jésus. Alors ensuite, autre preuve de l'existence de Dieu, les guérisons miraculeuses de Lourdes. Donc il y a, à ce jour, il y a 70 cas qui ont été reconnus miraculeux. Alors je vous invite à lire euh, l'article enfin, que j'ai publié euh, Donc pour illustrer la photo. Il faut savoir que les... pour, pour, pour qu'on déclare un miracle à Lourdes, il y a une procédure scientifique très rigoureuse, extrêmement rigoureuse, parce que l'église ne peut pas s'engager sur des fadaises. Elle, elle, toute sa crédibilité euh, s'en ressentirait. Donc c'est pour ça qu'il y a eu 7000 dossiers déposés, et donc il n'y a, a que 10% des, des cas qui, qui ont abouti. C'est la procédure extrêmement rigoureuse. Euh, autre preuve de l'existence de Dieu, il y a le, le, effectivement des, des, des miracles dans la nature, notamment avec le soleil. Euh, là, à Fatima, en 1917, la Vierge... Euh, enfin, il y a eu une danse du soleil. Et, et 70 000 personnes ont été témoins de ça. Et même la presse franc-maçonne a, a été obligée d'en parler le lendemain. Donc les, les journaux en ont parlé. C'est tout à fait... Euh, tout à fait euh... Enfin voilà, c'est historique, c'est... On ne peut plus officiel. Euh, ensuite il y a les croix glorieuses dans le ciel. Alors euh, bon là sur la photo je sais pas c'est peut-être un came, des chemtrails. Ça a été pris à mettre du en, en Bosnie-Herzégovine, mais c'est moi je pense que c'est un chemtrails. Mais euh, il y a d'autres choses troublantes, par exemple cette croix dans le ciel. Euh, Ensuite euh, il y a les miracles eucharistiques, euh, donc là je vous mettrai le lien vers cette vidéo, euh, je vous laisse un peu regarder quand même. chevêque de Lyon, décédé maintenant en 2002, et concélébré par Monseigneur Lustiger, alors non reconnu comme miracle, et même complètement passé sous le silence, la mémoire que nous faisons de cette... Voilà, je vous mettrai la, la vidéo euh, en lien. Euh, alors, euh, autre euh, preuve de l'existence de Dieu, les statues qui pleurent des larmes d'eau, d'huile et de sang. Alors ce, ce sont des, des statues euh, mariales pour la plupart. Là, sur la photo, c'est euh, Notre-Dame d'Aquita, euh, Notre-Dame est apparue au Japon euh, dans les années euh, 70 et, et début des années 80, de, je crois que de, de 73 à 81 de mémoire. Il euh, y a aussi, enfin euh, là, là aussi euh, effectivement il y, y a une vidéo euh, d'une minute de l'AFP, donc là c'est une source euh, très officielle. Hein. Il qui, qui, qui, y a un petit reportage d'une minute où vous verrez euh, une icône pleure des larmes d'huile en banlieue parisienne. Ensuite, euh, donc, euh, autre preuve de l'existence de Dieu, les stigmatiser comme le padre Pio. Donc là, les, les, les images parlent d'elles-mêmes. Hein. Euh, voilà, c'est les stigmates, c'est... Euh, parce que le Christ, le Christ a eu des clous plantés dans ses mains lors de sa crucifixion, et, et aussi les, on peut être stigmatisé aussi au niveau du, du cœur et, et des pieds. Donc c'est les clous de la, de la passion et la lance, la lance qui perce le cœur, le sacré cœur de Jésus. Voilà, le Padre Pio. Alors, euh, autre preuve de l'existence de Dieu, l'incorruptibilité de certains corps des saints. Donc là, on a Bernadette Soubirou. Donc certains corps de saints, comme celui de Sainte Bernadette, qui a eu le privilège de voir la Vierge Marie à plusieurs reprises à Lourdes, donc 18 fois, sont restés incorruptibles malgré la mort. La science n'a jamais pu donner une seule explication valable quant à l'absence de décomposition de ces corps tout à fait exceptionnels. Euh, voilà, donc là on a le corps de Saint Vincent de Paul, euh, qui est aussi incorruptible. On, on, on peut la, la voir à Paris, dans la chapelle Saint Vincent de Paul. C'est près de la rue du Bac d'ailleurs, près de la chapelle de la rue du Bac. Euh, on a une référence biblique, acte 13, verset 35. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettrais pas... Tu ne permettras pas que ton sein voie la décomposition. Euh, là on a, on, a, là le, on a la chasse et la dépouille de, de, de Saint Jean-Marie Baptiste Vianney, qui est un, un de nos plus grands saints euh, français. C'est le patron de tous les curés de l'univers. Euh, et là, euh, si ça vous intéresse, j'ai la liste, il y a une liste de 254 saints euh, qui sont incorruptibles. Sachant qu'il y a aussi, ce n'est pas exhaustif, il y a aussi euh, Padre Pio, dont la chasse est à Saint-Giovanni Rotondo, lui aussi encore incorruptible. Alors j'imagine que c'est les plus grands saints en fait, hein, qui sont incorruptibles. Alors, Mar Marthe Robin, alors là je vous invite à... à... à... À regarder sa vie, je vous propose de voir un documentaire de 9 minutes qui... c'était l'émission mystère je pense que ceux qui sont de ma génération connaissaient cette émission je crois que c'était sur TF1 euh, donc Marc Robin, oui, qui vivait la passion du Christ toutes les semaines et, et qui s'est nourri de, de l'Eucharistie euh, qui s'est nourri uniquement de l'Eucharistie pendant 50 ans donc là, vie exceptionnelle. Vie exceptionnelle euh, aussi, euh, c'est l'épopée de Sainte Jeanne d'Arc, qui est tout un prodige. Bon là, euh, je pense que tout le monde connaît euh, son, les grandes lignes de son histoire, mais c'est prodigieux. Hein, c'est comment ne pas voir le doigt de Dieu dans, dans sa vie, dans la vie de Sainte Jeanne d'Arc. Alors ensuite, on a... Euh... On a effectivement des, un prospectus sur, euh, qui questionne les, les athées. Alors, euh, effectivement, raisonnablement, euh, raisonnablement, oui, Dieu existe. Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, il y a des indices dans la nature, dans le cœur de l'homme, dans l'histoire. Donc effectivement, euh, j'en parlais, hein, il y a un ordre, euh, un ordre à l'univers, la planète est vivable, euh, les êtres vivants sont dotés d'organes extraordinairement variés dont l'ingéniosité fait l'admiration des, des ingénieurs humains. Dans le cœur de l'homme, notre désir de bonheur n'est satisfait par aucun des biens limités de cette Terre. Nous aspirons à un bien infini au-delà de notre vie terrestre. Qui, donc, on, on aspire tous inconsciemment à Dieu. Et Je peux vous dire que quand on l'a trouvé, on a trouvé le bonheur. Un, une expérien, je vous parle d'expérience personnelle. Euh, L'obligation morale de faire le bien et éviter le mal s'impose à toute conscience humaine, comme le décret anonyme d'une autorité transcendante. Le sens du sacré est, nécessaire à, enfin, est naturel à, à l'homme. Euh, donc les indices de l'existence de Dieu aussi dans l'histoire. Euh, L'immense majorité des hommes a toujours cru à un ordre divin. Toutes les civilisations se sont construites autour de la religion. Des génies et des héros des hommes de très grande valeur intellectuelle et morale ont centré leur vie sur Dieu. Oui, c'est les, les milliers de saints de, depuis euh, 20 siècles. L'athéisme est souvent le masque dissimulant une révolte contre Dieu. Alors là, euh, bon là, je vous, je, je vous laisse euh, voir. Euh, en gros, c'est euh, une démonstration qui, qui remonte. Euh, de notre constat, de, enfin, qui remonte du réel jusqu'à la cause première et la cause première est Dieu en fait j'en parlais là aussi, euh, rien ne naît de rien en fait euh, là euh, effectivement il y a la, la question du mystère du mal donc là je, je, je vous laisse mettre sur pause hein, si ça vous intéresse euh, le mal, en fait Dieu n'est pas responsable du mal, le mal est l'expression du libre arbitre des hommes et des démons Dieu tolère le mal et essaye d'en tirer le plus grand bien. Euh, voilà, euh, je n'ai pas tout à fait fini. Donc euh, là, on a aussi un autre prospectus. Euh, donc, en fait, seul Jésus s'est proclamé vérité incarnée. Euh, c'est proclamé saint par excellence, c'est proclamé grand juge du jugement dernier, c'est proclamé médecin des âmes, c'est proclamé rédempteur offrant sa vie pour nous racheter, c'est proclamé preuve de l'amour de Dieu, c'est proclamé invitation divine, c'est proclamé vainqueur définitif de la mort, c'est proclamé cœur nouveau donné à l'homme. Alors là, je vous, je vous laisse mettre sur pause, hein. il y a des références euh, bibliques euh, pour chacun de ces, de ces attributs. Et euh, voilà, bah je, je vous souhaite euh, de trouver Dieu dans votre vie, c'est-à-dire euh, vous trouverez le bonheur et vous trouverez la paix, la joie et le salut. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.